Salut salut, aujourd'hui nous allons faire le sujet de type 2, géographie. Mais avant de continuer la vidéo, n'oublie pas d'être abonné, de liker et de partager. Merci. Bon, l'introduction. Dans l'introduction, on doit retrouver la définition du sujet. Vous pouvez partir par définition ou par constat. Ça dépend de vous. Ensuite, nous avons la présentation des documents et on fait l'idée générale. Après votre idée générale, idée générale on passe au développement. Le développement, il se fait en quatre paragraphes. Première question, on doit avoir un constat, une explication, une critique et une transition. Après la transition, vous sautez deux lignes pour enchaîner la deuxième question. Ensuite, nous avons un constat, explication, critique, transition. La même chose jusqu'à la troisième question. Et enfin, nous avons la conclusion. où nous devons commencer par un résumé du sujet ou bilan. Ensuite, nous avons le vertu, la question d'ouverture. Ici, nous allons faire une correction, la correction d'un sujet. J'ai pris l'agriculture japonaise. Sujet de type 2, l'agriculture japonaise. Là, nous avons le document 1. Document 1. Ici nous avons le document 2 et ici nous avons le document 3 les consignes première consigne en vous aidant du document 1 déterminer le rôle du climat dans l'agriculture gabonaise deuxième consigne en vous servant du, du, du document 2 démontrer l'exode rural que l'exode rural est une limite pour l'agriculture du Gabon et document 3 analyser les solutions préconisées par le Gabon pour développer son secteur agricole. Voilà la correction. Ici, nous avons l'introduction. Moi, j'ai commencé par définition. Elle est là. L'agriculture est l'ensemble du travail de la terre, l'élevage et la pêche. Au Gabon, cette activité est peu développée dans la mesure où le pays n'a pas encore atteint son autosuffisance alimentaire. Donc le pays dépend encore de l'extérieur. Les documents, après la, la définition, j'ai je, je présenté les documents. Les documents soumis à notre analyse sont au nombre de trois Un diagramme, document 1. Un extrait de texte, document 2. Et une photo, document 3. Ici, si, pour mettre euh, la source, il faudrait que l'auteur soit reconnu lorsque vous devez mettre la, la, sau la, la sauce. Ensuite, après l'introduction, vous avez la première partie. Ici, nous avons le constat. Nous avons le constat ici. Mon constat il est ici. À l'observation du document, hein, on constate que dans le diagramme climatique de, ce, dans le diagramme climatique de saison de plus. ça c'est mon constat. À partir du document. Ensuite, après le constat, vous avez l'explication. où je commence par un connecteur logique. Voilà, le Gabon a un climat équatorial, c'est-à-dire à forte biométrie. c'est plus rendre le sol plus fertile et favorable au travail de l'agriculture. Par ailleurs, par ailleurs, donc là je commence maintenant ma critique. Par ailleurs, l'agriculture gabonaise a d'autres atouts comme les réserves importantes des terres à ah bah, ces espaces vides peuvent servir à l'exploitation de l'agriculture. Après la critique, je suis venu à la transition. Le climat, le climat est l'un des atouts de l'agriculture gabonaise du Gabon. Mais quelles sont les limites de celle-ci? Donc, quand vous faites la transition, vous devez annoncer l'argument qui vient après voilà ensuite vous avez ici aussi le constat de ma, ma, ma consigne 2 voilà le constat à la lecture du document 2 nous attestons nous, nous constatons que l'exode est un problème pour l'agriculture gabonaise évidemment ici j'ai pris ça dans le texte voilà pourquoi vous voyez ça en guillemets. donc celui-là c'est en guillemets. c'est ici dans le texte c'est voilà, c'est ici, au Gabon l'exode rural gagne chaque jour un peu plus de terrain, voilà. Donc quand vous prenez quelque chose dans les documents ou dans des extraits de texte, vous devez les mettre avec des guillemets pour les montrer que vous les avez pris dans le document. Voilà, ensuite ici vous avez ma, ma critique, cependant il n'y a pas que l'exode rurale, comme les mythes de l'agriculture. Nous pouvons ajouter le mauvais état du, du réseau routier. Les méritoires mm -hmm. routiers du réseau routier du Gabon. Ce réseau routier ne favorise pas la circulation des biens et des personnes en toute saison. L'exode rural était un problème pour l'habitueur gabonais. Cependant, le gouvernement a mis en place quelques perspectives pour cette dernière. Ça, c'est euh, ma critique. Voilà. Non, eh, ça, c'est la transition. Désolé. Ça, c'est la transition. Ici, c'est la transition. Ma critique, elle est ici. Et ici, c'est la transition. Ensuite, nous passons à la troisième consigne, qui est de montrer les perspectives préconisées par le Gabon c'est ici après ici la dernière partie entre la dernière partie d'intro et la conclusion il n'y a pas de transition donc une fois que vous finissez la dernière partie il n'y a pas de transition vous passez directement à la conclusion comme ici en conclusion j'ai mis en définitive le climat équatorial a un atout est, est un atout pour l'agriculture la japonaise mais elle a une limite telle que l'exode rural des jeunes vers la ville. Cependant, l'amélioration du réseau routier vient désenclaver certaines villes du pays. Ou bien on pouvait mettre l'amélioration est une solution mise en place par le gouvernement. Cependant, l'amélioration du réseau routier est une solution. Solution. C est une solution mis en place, par le gouvernement pour désenclaver. désenclaver certaines villes du pays. Pour, pour favoriser la circulation des biens et des personnes c'est un peu ce que j'ai expliqué ici dans mon explication n'oubliez jamais les connecteurs logiques s'il vous plaît quand vous commencez à expliquer mettez un connecteur logique d'explication quand vous voulez ajouter quelque chose mettez un connecteur logique d'opposition donc euh, que là vous ne dites pas la même chose vous êtes allé à autre chose vous êtes passé à autre chose on a mais on a cependant et ainsi de suite par ailleurs plein de connecteurs logiques. Et ici, nous avons la, que, la question d'ouverture. Si nous avons... C'est pas une solution, est une solution mise en place. Désolé, c'est mise en place. Dès lors, quel est l'apport de l'agriculture dans le PIB du pays Ça, c'est la question d'ouverture. Donc, ouvrir le sujet. Et là on a fini notre correction. Vous voyez que avec un peu de discernement, c'est pas long. C'est juste maîtriser l'introduction, le développement, la conclusion. Euh, merci. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire si vous ne comprenez pas quelque chose.